à 5502 km, soit 7 heures de vol d'avion de Paris, ma ville natale. Voilà plus d'un an et demi maintenant que je vis à Montréal. J'ai alors emménagé dans un grand immeuble. J'ai pris le temps pour une fois d'essayer de faire ressortir ma personnalité dans mon appartement, et je me suis rapidement mis à la recherche d'une job. J'ai très vite décroché un poste de chef barman dans un bar de rétro gaming, où j'ai créé des cocktails tirés de ma culture geek. Six premiers mois ici me confrontaient à une solitude, parfois pesante, dans un pays qui m'était autant inconnu que je ne l'étais pour lui. Évidemment, tout n'était pas rose, mais tout n'était pas gris non plus. J'ai découvert les dizaines de nuances divers de la ville. De l'émerveillement des premières neiges, à l'impatience de l'arrivée de l'été. Deux de mes êtres préférés au monde m'ont rappelé que je n'étais jamais seul. J'ai fini par rencontrer des gens uniques, qui pour certains sont devenus des amis proches, et m'ont fait voir la vie au Canada sous un angle bien plus beau et riche en leur compagnie. Entre la job, mes relations proches et mes passions, j'ai donc décidé de m'organiser d'une nouvelle façon. De la vidéo m'avait manqué, c'est pourquoi j'ai décidé de me mettre à faire des vlogs et pour la première fois des tutoriels de photographie. En parlant de ça, j'ai évidemment continué à faire des séances, essayant toujours d'enrichir mon univers. L'occasion s'est présentée pour mes seules vacances de l'année de partir revoir ma famille et amie à Paris pendant quelques jours. J'en ai évidemment profité pour capturer quelques photos de Belza. Pour mon retour, j'ai décidé de reprendre le dessin de Zéro, une passion que j'avais laissée derrière moi depuis des années. J'ai lu des dizaines de livres sur le développement personnel. Pour la première fois, j'ai accroché à mes murs mon travail photo. J'ai aussi shooté mon premier mariage canadien grâce à deux supers amis. Et puis, j'ai eu un accident de voiture. La chance, le karma, appelle ça comme tu veux, le fait que je m'en suis sorti entier. La vie a donc repris son cours, et j'allais en profiter pour me donner à 200%. J'ai repris le kickboxing et le krav maga. pour commencer régulièrement à faire de la musique. Profiter un maximum des êtres qui me sont chers. Excepté que cette fois, le monde en a décidé autrement. Je ne sais vraiment pas de quoi sera fait demain, mais je l'embrasserai comme si c'était le dernier.